Je te jure, ça me casse les couilles de devoir en permanence m'excuser, d'être redevable, de minimiser, d'être de, moi-même dans l'empathie face à des personnes non racisées, alors que ça devrait être le... Courage, Stéphane. Le moment est venu d'accueillir un homme d'influence. du chinois.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 Le niveau de misogynie est dément, en fait. Ah bah oui. Ise, c'est cette chanteuse de télécrochet que personne ne connaissait jusqu'à encore hier soir, et qui désormais euh, remplit vos fils d'actualité sur Twitter, sur Instagram et autres, suite à un passage remarqué, vous voyez très bien ce dont je veux parler, et donc vous m'avez, vous avez été plusieurs à me, à me poquer, à me taguer, à me signaler, Stéphane, on, on veut que tu vois ça et on voudrait ton, ton, ton retour est-ce peut-être suite à mon analyse du cas Camélia Jordana, hein, Calimero Jordana, à qui euh, je pense qu'il faut pardonner beaucoup de choses parce qu'elle comprend pas tout ce qu'elle dit euh, Iseu est-elle à jeter avec l'eau du bain Iseu euh, fait-elle partie du même panier Iseu comprend-elle ce qu'elle dit Bah, Écoutez, on va dans cette vidéo un peu euh, qui est un peu amorphisme morphisme entre une vidéo d'actualité et une vidéoscopie, donc ça sera les deux, en torse à la règle, eh bien, euh, on va s'arrêter sur ces propos, voir s'ils ont un sens, et, en même temps, mettre en perspective, car là, j'ai fait le boulot, euh, je me suis demandé euh, d'où elle venait, qui, qui étaient ses parents, qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, co comment vivait-elle, où, etc. Juste avant cela, vous le savez, si vous suivez l'actualité de la chaîne avec assiduité, l'ex-femme du keuk de l'année, me poursuit pour droit à l'image. Hein. Vous savez, euh, elle a mis en ligne une vidéo où elle devait soi-disant... Euh, enfin, elle, elle imaginait sans doute coquiner une partie de son public pour euh, se disputant la garde de la chaîne avec son ex, essayant de, de récupérer une plus grosse partie de son audience que lui. Et le problème, c'est que comme euh, la mise en ligne de cette vidéo a suscité beaucoup de témoignages négatifs à son encontre, elle l'a supprimée. Bon, moi, j'en savais rien. Moi, je fais une vidéoscopie. Et l'homme, donc le, le Adrien en question, euh, connaît ma chaîne, co comme, euh, apporte son témoignage dans, dans les commentaires. Bon, il est subjectif, personnel, biaisé, tout ce qu'on veut. C'est un témoignage, il ne s'offusque pas. Et elle, par contre, au lieu de me contacter directement, passe par ses, ses, ses conseils et me, me menace, etc. Donc, je ne vous demanderai pas d'argent pour les frais d'avocat. Pourquoi Parce que tout simplement, c'est illégal. Hein, on ne peut pas réclamer des dons pour subvenir à des frais juridiques ou à des, ou, à des, ou à des amendes. Par contre, hein, donc notez bien, je ne vous demande pas de don. Par contre, en l'honneur de ce couple qui commence à me pourrir la vie, un petit coupon, j'avais dit pas avant l'anniversaire, bah désolé, je ne savais pas que je serais, euh, je serais menacé et attaqué. Donc Adrien, je te commande de télécharger être sexué 1 et être sexué 2, ce qui te permettra de t'acheter une colonne vertébrale et de moins subir euh, des femmes comme celle-ci dans les temps à venir. Hein. Crois-moi, elles sont plus nombreuses que tu ne le crois. Et euh, pour te permettre de te les offrir à, à tarif préférentiel, et uniquement pendant trois jours, juste là, vraiment exceptionnellement, parce que je ne m'attendais pas à cette lettre-là, Coupon valable 72 heures, CUC 2021. Enfin, bon, CUC 2021, c'est peut-être un petit peu acerbe. Ouais, désolé, euh, Adrien, c'est trop dur. Code 2021, désolé, voilà. C'est le coupon qui vous permettra de bénéficier de 40% de réduction sur les deux séminaires les plus utiles à Adrien. Alors, si vous vous sentez des affinités ou si vous envisagez de vous les offrir depuis un certain temps, c'est le moment, c'est exceptionnel. C'est que sur ceci et c'est que pendant 72 heures, entre les deux dates, euh, signifie à l'écran. Alors, tout est noir dans ma life. Serrez les dents toute ma life, quand j'étudiais les figures de style à l'école, il euh, y avait les rimes pauvres, les rimes riches, mais je ne sais pas si réutiliser le même mot deux fois, c'est considéré comme une rime, une rime riche ou une rime flemmarde, en fait. J'ai plutôt l'impression que c'est le second cas. Compter tout ce qu'il me reste en poche, toute ma life, le regard des gens, toute ma life. Oui, alors là, c'est... De... Là, on, est, euh, on, on se moquait des auteurs de, de, de variété il y, y a 20, 30, 40 ans, on se moquait de Didier Barbelivien, on se moquait de... De ces gens-là en disant que c'était un peu facile, un peu téléphoné, un peu barbare. Là, désormais, on a des gens qui simplement, pour trouver la rime, en fait, copie colle Si c'est en alexandrin, on dirait les, les six derniers pieds. Imaginez, imaginez que Carnani, que la, la, la reine morte ou euh, Louis XIII. Imaginez que ces pièces, en fait, la rime était, était faite simplement en recopiant les six derniers pieds de de de, de, toutes les, de tous les vers. C'est absolument impensable le, le déclassement et la décadence euh, auquel on est arrivé la, la, la vie culturelle. Dans, stress, sans arrêt, ma life. Crier ce que je veux sans cesse, c'est ma life. Voilà. Donc là, elle a résolu, comme je disais, le problème de la rime en, en copiant collant systématiquement le, les mêmes mots, euh, les mêmes mots à la fin. Bah ben oui, c'est ce sont les paroles euh, du dernier opus. Hein, on dit un EP, un EP dans le jargon par opposition à LP, qui est un album entier, long play. Un EP, ce sont de 2 à quatre titres, et c'est ce qu'on fait généralement quand on a la flemme, ou le... qu'on est entre deux albums, hein, pour tâter un petit peu le terrain, on fait un, on fait un EP. Oui, alors, euh, si on s'est tapé justement ces fameux propos, euh, soi-disant euh, décapants... J'ai l'impression que nous, les personnes bah, faisant partie des minorités ou des personnes racisées, etc., on est dans un... Oui, alors là, heureusement qu'on a le son, sinon on avait l'impression qu'elle était été sourmuette. C'est-à-dire que, universellement, dans toutes les langues, même les langues des pays latins où l'idée reçue veut qu'on parle beaucoup avec les mains, quand on caricature un italien, on fait « Marcello », et ben bien, en fait, le geste suit comme une traîne la parole et s'y subordonne. Vous voyez, j'accompagne je, je, la parole d'un geste euh, sans qu'elle prenne le dessus. Là, dans cette culture ou cette euh, euh, sous-culture inspirée du ghetto, je dis bien inspirée parce que comme Camélia, on verra qu'elle n'en vient pas du tout, au contraire, elle a grandi dans un environnement beaucoup plus privilégié que moi, et bien dans cette sous-culture de ghetto importée directement des États-Unis, la main, justement, la main prend la main sur la parole. C'est-à-dire qu'il y a plus de gestes que de mots. Hein. Regardez bien depuis le début. J'ai l'impression que... Nous, les personnes bah, faisant partie des minorités ou des personnes racisées, etc. C'est Wesh Dénien sur la forme et c'est Jordanesque sur le fond. Puisqu'elle attaque d'emblée en partitionnant l'auditoire. Alors que normalement, dans une perspective saine de rassemblement, tu es censé inclure. Tu es censé t'adresser à tout ton auditoire sans exclure personne. Les gens qui n'étaient pas dans le conflit et dans la guerre euh, euh, indigéniste ou identitaire, c'est-à-dire tous les gens normaux bien formés, euh, humanistes, euh, jusqu'à il y a une petite quinzaine d'années, quand ils apprenaient les métiers de l'image du théâtre ou du chant, on leur apprenait à accrocher le décor et à regarder le public. Tous ceux qui ont fait du théâtre jusqu'aux années euh, 2000, euh, euh, même au fin fond d'une MJC de province, leur prof leur a dit, tu joues pour le type au quatrième étage qui, qui, qui voit mal, euh, qui est loin, qui n'a pris que le billet euh, à 15 euros, etc. Tu dois lui lancer un regard de temps en temps. On a inclusé le public sans recourir au vocabulaire de l'inclusivité. Hein. Souvenez-vous, les mots tiennent lieu des vertus qui manquent. Hein. Quand on commence à, à rabâcher un mot, c'est qu'en fait, la qualité a disparu. Et donc là, cette, cette femme soi-disant racisée qui va sans doute recourir à tout le vocabulaire de l'inclusivité de combat, commence d'emblée partitionner son public en disant euh, moi et mes copains basanés versus le reste euh, si ça c'est pas le symptôme d'un changement de civilisation je sais pas ce que c'est après quant au vocabulaire personnes racisées bon bah on a déjà compris qu'on a affaire à une une ethniciste féministe de combat hein. je pense que là c'est clair euh, ça, ça commence bien quoi on est dans un délire de « on doit quelque chose à la France, mais qu'est-ce que... » Oui, donc là, c'est pareil, il euh, y a plus d'énergie physique que de propos. Hein. C'est-à-dire que là, une personne du spectacle n'ignore pas que quand on a un micro-cravate... Si moi, je vous fais ça, par exemple, c'est très désagréable, ben oui, mais quelqu'un du spectacle euh, doit le savoir, je me je prête beaucoup d'attention aux gestes, pardonnez-moi, mais c'est parce que en l'occurrence, les gestes prédominent sur le propos. Propos qui est même déjà oublié, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle raconte Quelque chose à la France, mais qu'est-ce qu'on doit, en fait Qu'est-ce qu'on doit, en fait Qu'est-ce qu'on doit Mais j'ai l'impression qu'on ne voit pas ce qu'on nous a pris ou ce qu'on a pris à nos parents, leur dignité, le respect, l'empathie. En fait, j'aimerais juste savoir où est-ce qu'elle est. Ok, très bien. Alors, comment démêler tout cela euh, Elle est très très performante, au niveau de la densité et de la cadence avec laquelle elle assène les homélies du du de ce communisme qu'est euh, le, le, le nouveau féminisme de combat hein. le progrès le, le progressisme le libéralisme le féminisme de combat etc tout ça ça communie à la même chapelle euh, ce sont comme dirait Philippe Seguin des fournisseurs qui se fournissent aux même grossiste et le grossiste te livre un, un, un starter pack de combat qui, qui consiste à, à caser dans toutes tes interventions euh, personnes racisées, euh, empathie, victimisation, euh, bienveillance, respect, égalité. Voilà. Bah, euh, sachant que la phrase n'a à peu près aucun sens puisque l'empathie est une qualité individuelle et que là, elle parle de problèmes collectifs, on ne peut pas à développer ou nourrir ou ressentir une sensation pour un groupe comme pour un individu. Parce que par définition, ce groupe, on ne le connaît pas. Il est fait d'individus inconnus. Moi, j'ai énormément d'empathie pour les gens avec qui j'ai un rapport direct. Je n'ai pas d'empathie pour un peuple ou pour une planète ou pour toute une race d'animaux ou pour toute une... J'ai pas d'empathie pour tous les roues ou pour tous les bruns, pour... ça, ça, ça ne veut rien dire à la base. C'est un peu un concept d'antifa ou d'antimondialiste, euh, d'avoir de l'empathie plus pour des peuples, plus ils sont loin, plus ils ont de l'empathie. Et, et d'autre part, euh, meuf, euh, je t'appelle meuf parce que je pense que c'est à peu près c'est le champ lexical que, auquel tu recourrais. Hein. Si, si, si, si on discutait ensemble, tu me dirais mec et tu m'appellerais sans doute euh, wesh gros. Donc je vais te dire meuf et puis wesh grosse, hein, c'est toujours l'égalité, <rire> parfois il faut bien s'en servir. Et donc là, puisque tu me pousses sur les parents, sur tes ascendants, tu demandes ce que, ce que, ce que tes ascendants nous, nous doivent ou ce qu'on doit à tes ascendants, euh, il faut bien qu'on parle de ses parents à cette femme. Donc que font les parents de, de cette femme Vous l'imaginez peut-être comme ça, à tort, avec je sais pas quoi, sa mère euh, cuisinière dans un Ehpad et son père euh, qui ferait des chantiers non, non, pas du tout. Iseu est la fille de Mathieu et Marie, deux Camerounais exilés en France. Donc déjà, on toujours cette espèce d'appel d'air où les, naturalis les naturalisations coulent de source. Lui, ex-cadre supérieur dans l'industrie euh, automobile, cadre supérieur, hein, pas euh, petit ingénieur de, de rien du tout, et elle infirmière. Donc euh, quatre, supérieurs, quatre supérieurs, on imagine qu'on doit palper du 6-10 cas par mois. Infirmière, si elle est, si elle est en libérale, on est facile sur du 3-4-5 cas par mois. Donc on est déjà sur un couple entre 12 et 15 cas par mois. Elle confirme d'ailleurs. Matériellement, on n'avait pas à se plaindre. Mon père gagnait beaucoup d'argent. On changeait de voiture tous les deux jours. On me conduisait à la maternelle en Mercedes. Ma mère s'achetait des sacs griffés. Un sac griffé, c'est un sac Chanel, un sac de... Vous savez, toutes ces les quelques marques là qui font briller les yeux de des, des gens superficiels donc vous imaginez donc la la, la petite grosse là débarquer à la maternelle sortant d'une Mercedes flambant neuve sa mère avec le sac Chanel et c'est et, et et et elle nous demande en, encore une fois donc c'est la France qui a permis à ces à ce couple non seulement de l'accueillir mais en plus d'y euh, exercer une activité euh, grassement rémunérée. Vous savez ce que c'est le salaire moyen Quel aurait été le salaire moyen de ce couple s'il était resté au Cameroun Vous savez ce que c'est le salaire moyen au Cameroun Le salaire moyen au Cameroun, c'est 125 dollars. Vous allez m'expliquer combien de Mercedes et combien de sacs Chanel, hein, à 5000 euros le sac et à euh, euh, à l'époque une Mercedes neuve, ça devait coûter euh, de 40 à 100 000 euros, hein, selon que c'est une classe C, une classe E ou une classe S. Vous m'expliquez combien de Mercedes classe C, e ou S et combien de sacs Chanel vous achetez avec 125$ dollars par mois Et ne me dites pas que Mercedes Brad pour le Cameroun ou que Chanel brade pour le Cameroun. Le coût de la vie au Cameroun n'est que 28% moins élevé qu'en France. D'accord Donc quand on gagne 10 fois moins et que le coût de la vie n'est que 28% moins élevé, ça fait un pouvoir d'achat concret, factuel, de 63% moins élevé. Donc tes parents vivant au Cameroun auraient vécu au moins 63% moins bien que vi euh, vivant dans notre civilisation, celle qui est le fruit du travail, de l'intelligence, de la sueur et des larmes de ceux qui nous ont précédés, mais on te doit encore quelque chose en fait. Mais euh, meuf, on te doit quoi exactement C'est à toi de répondre. C'est toi qui as bénéficié d'une civilisation hautement plus avancé, développé, d'infrastructures qui fonctionnent. -dire, au Cameroun, tu as une, une, une route sur deux qui est en terre. La Mercedes, elle roule où -à, à un moment, tes parents, ils auraient eu 200 dollars à deux par mois pour t'élever, toi et ton frère, au Cameroun. Euh, tu as bénéficié de 10 ou 20 fois ça. Tu bénéficies d'opportunités qui te permettent, à ton âge, d'avoir gagné un télécrochet. Tu n'as jamais manqué de rien, je cite toujours, mon père m'a mis derrière un clavier très tôt, m'a acheté un énorme piano, m'a payé des cours, euh, rien n'y a fait, j'aimais pas la musique, etc. Et aujourd'hui, tu viens nous dire, trois ans, euh, cinq, euh, six ans plus tard, pardon, 2015-2021, euh, que ta famille ne t'a jamais aidé. Est-ce que tu ne voudrais pas un culte à l'ingratitude la, la France t'accueille offre à tes parents des rémunérations dont ils n'auraient même pas osé rêver chez eux. Et on vous doit quelque chose Ça, c'est au niveau politique. Au niveau individuel et familial, ton père te paye des cours particuliers, te paye un prof de piano, t'achète un piano, te permet de vivre 25 fois mieux qu'au bled, et euh, tu lui reproches de ne t'avoir pas assez aidé. Euh, genre, où s'arrête cette ingratitude quand cela va-t-il se finir Je pense qu'il faut qu'on arrête de parler de nous comme des victimes, on est des personnes. On... Mais, attends. La victimisation, on est bien d'accord que ce sont les soi-disant personnes racisées qui jouent le jeu. Les, les, les locaux, les sous-chiens, comme on dit désormais, merci Finky, c'est pas eux, c'est pas la majorité qui invente le jeu de la victimisation. C'est la victime qui invente le jeu de la victimisation, puisque c'est justement en rappelant à qui mieux mieux son statut de victime qu'elle estime bénéficier de tous les droits afférents à une certaine repentance. Donc, pourquoi aucune journaliste ne l'arrête Ces phrases n'ont aucun sens Continuons, continuons. Je suis dépassé là. Des humains, des citoyens, des citoyennes, on a, on a des cœurs en fait. Et je... euh, donc là, on imagine qu'elle veut rajouter un petit peu de, de, de pathos et euh, tirer l'alarme, tirer l'alarmichette. Nous avons des cœurs. Euh, bon, très bien. Moi, c'est les arguments que j'entends sur la souffrance animale quand on me dit, euh, voilà, euh, la ferme aux mille vaches, etc. Les animaux ont des cœurs. J'entends parfaitement. Mais tu n'as pas à rappeler en tant qu'humain, tu as un cœur. Enfin, on n'est pas à l'époque des théories raciales. On est au XXIe siècle. L'esclavage a été a a aboli depuis 100 ou 105 ans. Enfin, ne, ne me lancez pas sur ce sujet, il y a des pays, il y a des civilisations où c'est encore pratiqué, mais tu n'as pas à rappeler que racisé ou pas, tu as un cœur. Et puis si tu vas nous chercher sur le côté de l'esclavage, je rappellerai que alors, j'ai pas trouvé l'info. Si quelqu'un la connaît ou veut faire le travail sérieusement, fait ses documents et autres, allez voir de quelle engeance, c'est-à-dire de quelle tribu, euh, sont ses ascendants. Et ce qui ne serait pas par hasard des Douala, Douala qui, au Cameroun, ont refusé, se sont plaints directement à l'Étoile Noire, euh, à la base, c'est-à-dire à, à l'Angleterre, quand la reine victoria euh, a promu l'abolition de l'esclavage ce sont les Douala eux-mêmes une tribu esclavagiste du cameroun qui ont ce qui se sont plaints de cette décision euh, de, de, de, de l'empire et qui ont euh, œuvré à le à le continuer l'esclavage à le poursuivre est ce que le mon cynisme ultra poussé me ferait pas arriver à découvrir que peut-être que cette femme en est j'en sais rien euh, en tout cas, c'est hors-sujet, je veux dire, personne, même un droitard, même un nacio, euh, ne nique ta un cœur, c'est une récrimination qui est hors-temps et hors-lieu, nous ne sommes pas concernés. Je pense que il est temps, vraiment, je, je profite de, parce que c'est ton plateau, bon, t'as capté, là... capté, je t'aime bien, mais... T'as capté, je t'aime bien, d'accord. Donc là, elle joue une carte communautaire, avec Mouloud Achour, qui, comme son nom l'indique, ne vient pas du tout du même pays et qui l'a... enfin, regardez son visage, ça c'est pas une tête d'approbation. Il m'a interviewé il y, a, il y a 10 ans, il est très sympa, et donc je ne lui cracherai jamais dessus. Il a été très respectueux, très drôle, très gentil, il a tenu sa parole. Et là il comprend qu'il tente, il est en train d'être embarqué, euh, encore une fois, euh, dans une homélie dans une qui n'est pas, pas la sienne. Donc en fait elle est seule. Et se sentant seule, par refus de l'autre, d'embarquer bord, à bord de ce, de ce train funeste, dirigeant Raspail, elle va péter un câble. Enfin, je, je sens qu'elle est en train de monter parce qu'elle ne trouve pas d'approbation sur le plateau. Je t'avoue, j'en ai marre d'être l'artiste. Des fois, j'aimerais bien être cet artiste un peu poli, tu vois. Mais moi, nous, on aimerait bien des fois que tu finisses une phrase, parce que là, tu en es à la troisième de suite, entamée et pas finie. Les gens qui commencent des phrases sans jamais les terminer euh, sont des gens dont la pensée est friable. Du début, un peu naïve et tout... Être dans un délire où je me mets à ma place, mais elle est où ma place en fait Mais poli par rapport à qui Poli par rapport à je ne sais même pas qui C'est ça la question je suis toujours... Poli par rapport à je ne sais même pas qui. Donc là on avait les phrases inachevées, maintenant on a euh, le, le, le complément d'objet indirect, ignoré en fait. Je... On réclame une attitude collective qui devrait être individuelle par rapport à un groupe dont on ne sait même pas qui c'est et on ne sait pas à qui on s'adresse. Je veux dire, moi, je pense que chez les gens qui arrivent encore à faire les médiations, ce type d'intervention euh, peut générer à la longue une certaine forme de misogynie. Hein. Moi, je la combats, hein. encore une fois. Moi, je suis le dernier rempart avant la misogynie. Mais enfin, il faut quand même pas beaucoup pour que le rempart cède. Hein. Je sais pas pourquoi. Genre, juste, je vois des délires, genre, ferme là et chante. Mais au nom de quoi Au nom de qui, qui... Bah, Au nom, peut-être, que ton propos est un dégueulis de haine injuste, incohérent et inaudible. C'est peut-être à ce titre-là qu'on te dit euh, que tout ce que tu as, que ce que ce tu aurais de mieux à faire, c'est de chanter. C'est pour ton bien, en fait. Êtes-vous qui es-tu, en fait Donc là, la blonde, là, elle a de la peine. Elle se tient hors de ça. Mouloud lui a tendu une main charitable. Elle ne le fera pas. Et là, elle comprend qu'elle a une désaxée, quoi. Je veux dire... Euh... Elles, elles ont le même regard qu'avaient euh, ces femmes-là en présence de Jean-Claude Van Damme. C'est ce type de, de, de signaux faibles. Moi, je suis privilégié, hein. Je suis là, ouais, je suis noir, je suis grosse, je suis noir, je suis grosse, je, je suis grosse. Mais en fait. Mais pourquoi tu dis wesh, wesh Tu, tu n'as pas grandi dans, dans, dans cet environnement-là. Euh, et en plus, euh, personne ne te, ne, te, ne te traite de grosse en plateau. Enfin, euh, réponds aux aux Propositions aux accusations qui te sont faites, mais là, soit sur le fond, soit sur la forme, il n'y a aucune continuité logique. Enfin, tu, tu fais un peu pitié, quoi. Sœur, tu as 26 piges, tu es chef d'entreprise, tu crées des emplois autour de toi, tu as une lumière en permanence. Je suis dans une sorte d'ascension, et ben en fait, là, je... je passe sur le mouvement des mains. Hein. Je, je vais pas m'y apesantir plus que cela, mais euh... qui est le chef d'entreprise? J'ai pas compris. Tu, tu, tu es chanteuse que ma mission là, mon devoir là. Un chanteur est un chef d'entreprise, de, de, de, depuis quand Enfin, un chanteur est inscrit à l'Assassin, mais il touche des droits d'auteur sur ses compositions, sur ses interprétations. Mais euh, où est son entreprise Quelle est son entreprise Je ne comprends pas. De profiter de la lumière que tu me donnes, qu'on me donne, pour pouvoir call out. Et je vais le faire. Je vais le faire tous les jours. Donc là, je suis trop contente d'arriver comme ça. Hi, nice to meet you, enchanté. Juste... D'accord, ok, donc... Là, on a la déferlante de jargon, même pas anglais, évidemment, américain. Donc on a compris que elle se... ça y est, c'est la réincarnation des Black Panthers, c'est Angela Davis, et elle euh, s'octroie, elle se distribue elle-même dans des rôles euh, d'un film euh, qui est euh, sorti des salles il y a 50 ans, hein. c'est triste. Hein. Euh, il n'y a pas de guerre communautaire, il n'y a pas de discrimination systémique, il n'y en a jamais eu en France, mon copain Pierre-Yves Rougeron le rappelle, Toujours euh, à, à, aux indigénistes, il euh, le, le, y a eu des hommes d'État, le, le, le, le second de l'État français, euh, je ne sais plus quelle année, pardon, ma culture m'échappe, euh, était un noir ou un métis. Euh, je veux dire, on a eu les Alexandre Dumas, on a eu, euh, euh, on a eu des députés euh, Martiniquais, Guadeloupéens, immigrés euh, depuis de, depuis des pas des siècles mais, mais des décennies. Tu nous importes directement. Et, et pareil, avec la même confusion mentale qu'Alice Coffin, avec la même confusion mentale que Camilla Jordana, tu nous importes la ségrégation nord-sud euh, américaine, alors qu'on ne t'a rien demandé, en fait. Et tu t'y accoquines tu t'en sens l'émanation, parce que t'es grosse et noire. Mais il n'y a pas que les Américaines qui sont grosses et noires, si tu veux. Euh, euh... Juste passer un message comme ça de, de paix, et surtout, genre qu'on nous laisse... Nous laisse. Et quand Mais je... la paix, d'abord, montre-nous où est la guerre à ton peuple. Hein, de... Les guerres entre fratries, entre tribus, elles sont plus chez eux que chez nous. Et en plus de ça, est-ce que ça, c'est le visage de quelqu'un qui réclame la paix euh, Moi, je vois cette tête-là, euh, j'entends pas la paix. Hein. Ou alors, euh, c'est un concept de paix euh, camerounais, quoi. Je dis qu'on, je dis bien les personnes racisées, les minorités, nous, nous là. Vraiment Nous là Là là Ça y est, là elle a l'accent africain qui ressort alors qu'elle n'y a jamais vécu. Hein. Je rappelle qu'elle n'y a jamais vécu et qu'elle dit de son père « On déménageait sans cesse, on a même passé un an au Sénégal avant de revenir à Paris. » Elle n'a passé en tout et pour tout sur 26 ans qu'un an en Afrique et elle fait semblant d'avoir l'accent africain. De qui se moque-t-on Nous là Là là là Je te jure, ça me casse les couilles de devoir en permanence m'excuser. D'être redevable de minimiser, d'être de, moi-même dans l'empathie face à des personnes non racisées, alors que de devrait être le... Courage, Stéphane. Tu fais ça pour gagner ton pain, honnêtement, courage. Alors, euh, elle se plaint d'être contrainte de s'excuser de quoi on ne sait pas, à qui on ne sait pas, et de devoir faire preuve d'empathie pour des gens qui ne s'excuseraient pas, ou qui... Euh... On connaissait la culture du respect, on connaissait la culture de l'excuse. D'ailleurs, elles ne sont pas importées des mêmes régions du monde. Hein. Là, on a une espèce d'union sacrée des deux. Et l'impression que j'ai, c'est qu'elles n'arrivent même pas à conclure. C'est-à-dire que, vous savez, quand on se, laisse, quand on se lance dans un, dans un soliloque... Ou dans un dans une tirade à la Lucini ou à la Edouard Baer, mais qu'on a ni le talent de de Lucini ni de la finesse de Baer, eh ben on se retrouve comme une grosse dondon comme ça, lancé dans une tirade où tout le monde regardez même la dame elle elle elle se décale enfin vous voyez que son sa position physique euh, et la position de la défiance l'autre sans soutif elle est complètement euh, larguée elle se dit mais quand est-ce que ça va finir et, et en fait notre notre iso, ne sait juste pas conclure, elle s'est emportée et elle, elle est en roue libre par absence de talent. Au contraire, et j'aimerais juste qu'aujourd'hui, on arrive à parler librement du racisme, du féminisme, du sexisme. Ah, ça y est, on y est. Là, elle avoue, voilà, il n'y a plus aucune cohérence. Là, c'est elle, elle, elle prêche, d'accord, c'est presque une cérémonie d'allégeance euh, elle est en train de choisir sa loge, hein, quasiment. Là, elle est en train de choisir, elle est en train de, de montrer qu'elle va bien recevoir la bénédiction en communiant à tous les combats progressistes de l'époque. On imagine bien que tout ça n'est pas pensé, n'est pas digéré, sinon elle aurait compris, elle, je l'invite à se rapprocher des travaux, par exemple. Je ne sais pas si on est capable, en tout cas, elle a eu le, le, le background culturel lui permettant, selon moi, de lire et de comprendre des choses, donc je l'invite, si jamais elle tombait sur mes vidéos, à se rapprocher des travaux, par exemple, d'Emmanuel Brunet, qui a habilement, et, et avec euh, autant d'intelligence que de cynisme, euh, qui est arrivé à la conclusion que machisme, islamisme et féminisme de combat américain, hein, on a toujours vu d'où venait l'importation de ces, de ces luttes-là, ne sont que les effets de bord d'une planète qui se socialise à l'extrême, sous l'insistance latente des femmes pour qui le monde est une maison. Voilà. C'est pas de moi. Donc, euh, oui, c'est s'emparer d'armes qui ont été disposées sur la table et euh, ne pas se rendre compte que à, à un moment, euh, tu en choisis une, si tu veux, et, et tu pars. Si, si tu as l'élégance, tu choisis l'épée, tu fais de l'escrime. Euh, si tu en as moins, tu choisis le, la, la K-47. Mais, mais là, en, en l'occurrence, euh, elle s'empare de plus de combats qu'elle ne, qu ne peut porter. Alors, ça, la fin fait de la peine, en fait. Hein. Qu'on arrête de s'acharner sur nous et qu'on arrête de nous chier dessus. On demande du respect. On... Là, c'est très, très maladroit puisque même dans un média contemporain, il y a une tolérance à la vulgarité qui est limitée. On peut... Avec un peu de talent, à la Luchini, on peut glisser une ou deux grossièretés dans une interview, mais on ne peut pas euh, glisser, ou à la Pierre Bénichou, je devrais dire, hein, comment s'appelle cette fille, je l'ai niqué, mais là elle, là, elle glisse une grossièreté par phrase, voire deux par phrase. Donc, vacuité du propos, surenchère de main, surenchère de grossièreté, comment va-t-elle s'en sortir J'ai de la peine pour elle, il reste 7 secondes. Manque surtout de l'empathie. Euh, ah ben oui, c'est une conclusion abrupte. Donc, euh, appel à, à l'empathie. Voilà. Donc, euh, l'efficacité euh, demande à être démontrée. En tout cas, ISEE, dont je vais maintenant achever euh, la, le, le bref portrait, nous réclame une empathie dont manifestement, euh, ni elle, ni ses parents, ni les siens n'auraient bénéficié. Alors, je vous, dis, je vous disais donc que euh, la France... donc euh, la nation qui a refusé l'empathie à ses parents, lui, a quand même, lui ont quand même permis d'exercer, en tant que cadre supérieur et profession libérale, de rouler en Mercedes et d'avoir des sacs euh, griffés. Lui ont permis de vivre dans l'artistique, et je euh, n'exagère pas, ce n'est pas une formulation comme ça approximative ou altérée. Je cite, « En classe, j'ai lâché l'affaire, décroché mon bac de justesse, je n'avais plus qu'un but, être dans l'artistique. » C'est très important, ça, faut bien comprendre que, je l'ai euh, expliqué à plusieurs reprises, euh, être dans l'artistique et être un artiste, c'est pas la même chose. Euh, Jusqu'à une époque récente, un artiste se définissait, se reconnaissait au fait qu'il avait une production artistique que des gens achetaient. Et maintenant, on a des, des gens qui vivent dans l'artistique. Hein, je cite « être dans l'artistique », c'est-à-dire qu'on ne se reconnaît plus par sa production réelle, par la vente de ses albums, et heureusement d'ailleurs parce que ses albums ne se vendent pas. Hein. L'album de 2015 a été une mévente et l'a plongée en dépression. En fait, les gens n'aiment pas ce qu'elle fait. Mais elle est une artiste parce qu'elle le décide, et parce qu'elle décide de vivre comme une artiste. Mais euh, les gens qui ont connu la difficulté comme moi, et qui ont eu la tentation de vivre dans l'artistique, comme moi je l'ai eu par exemple avec la tentation de vivre du métier de comédien, de vivre du, du théâtre, ne l'ont pas fait parce qu'ils n'avaient pas le matelas économique derrière, leur permettant d'essuyer les mauvaises passes. Moi, euh, j'ai passé trois ans chez Cochet, croyez-moi, j'y ai, ai pensé à devenir comédien. Je ne l'ai pas fait parce que moi, j'ai pas papa et maman qui me logent et qui me nourrissent. Moi, je suis sur une corde raide où si je tombe, je meurs. Euh, elle, elle tombe, elle, elle, elle fait une ou deux mes ventes. Papa vend une ou deux Mercedes, maman arrête de s'acheter un sac et, et c'est reparti euh, mon, mon, mon kiki. Alors, puisque nous, ne te, je dis nous au sens collectivité française, ne montrant pas assez d'empathie envers les exilés camerounais à 15 000 balles par mois, je vais donc te proposer quelque chose, tu jugeras, j'imagine que c'est une proposition assez honnête, je te propose de retourner au Cameroun ou de d'y passer ne serait-ce que quelques années et de mesurer l'empathie que la nation camerounaise va avoir pour ces sujets. Nation camerounaise, d'accord Dont le président en exercice en est à sa septième mandature, d'accord Il était accessoirement également le chef d'État africain le mieux payé d'Afrique, d'accord Et euh, il faut comprendre qu'il n'habite même pas chez vous, en fait. Vous venez d'un pays tellement merveilleux que votre propre président habite dans une suite à l'hôtel intercontinental de Genève, avec toute sa délégation. Ton propre président, d'accord, paye 40 000 dollars par nuit pour lui et sa délégation en Suisse. Ton propre président Iseux ne s'est rendu dans ton pays, le Cameroun, qu'une fois depuis sa réélection. Il aurait passé 1645 jours au moins en voyage et dépensé au moins 182 millions de dollars de frais de transport, sans les frais de bouche. Voilà. Euh, dans ton pays où, je rappelle, le salaire moyen est de 125 dollars. D'accord Donc, euh, voilà euh, l'empathie dont ta nation fait preuve à l'égard de l'utilisation des, des, des, des, des fonds publics. Je te suggère de te rapprocher de ton président suite 402 à l'hôtel intercontinental de Genève et d'aller lui tenir droite sur ta chaise, les boubes en avant, le même discours. Et je t'encourage à venir m'expliquer comment, comment, comment ça s'est passé. Et alors, puisque, suite à mon conseil, tu te seras rapproché de tes racines et que tu te sentiras beaucoup plus en cohérence, beaucoup plus en symbiose, beaucoup plus en synthèse avec ton environnement camerounais, je te recommande également de te pencher sur une de leurs pratiques qui s'appelle la préférence nationale. Et oui, pour s'installer au Cameroun, il faut un, avoir un travail, d'accord et deux, euh, ne pas euh, occuper la place qu'un Camerounais pourrait avoir. Je cite, un Européen ne peut pas prendre la place qu'occuperait un Camerounais, de même pour une Européenne, et il faut déjà avoir un niveau professionnel suffisamment élevé pour apporter quelque chose de... aux employés que l'on dirige et que l'on forme. Donc, a priori, chanter de la variété, c'est pas un niveau professionnel suffisant, d'accord en plus, on a plein de gens en France qui savent le faire. Donc, selon les règles en vigueur dans ton propre pays, cher Iseu, euh, tu ne devrais même pas être là. Voilà. Euh, si cette vidéo vous a parlé d'une façon ou d'une autre, si elle vous a fait marrer ou si elle vous a instruit, si vous découvrez un de ces aspects grâce à moi, c'est le moment de le rétribuer avec un pouce et de s'abonner à la chaîne pour plus du même genre. Et je vous encourage à suivre la visite de cette vidéo, avec l'autre sur euh, sa cousine éloignée, dirons-nous, du même continent, Camilla Jordana, à l'écran, là, à ma gauche ou à ma droite, je ne sais pas, enfin, le, le, le carré présent à l'écran, allez-y, cliquez dessus, c'est la même analyse de Camilla Jordana.